Yo tout le monde, bienvenue pour cette vidéo review du chapitre 1059 de One Piece Donc je tourne cette vidéo juste après la, le react Franchement un chapitre incroyable Ça veut dire que je fais ça à chaud Donc je suis encore sous, sous l'émotion bah, Surtout le, le plus incroyable C'est qui qui m'appelle Oh du coup, donc le nouveau chapitre Franchement, déjà ce que je disais, le coup de pression de Rayleigh Il a mis un coup de pression à... En vrai la marine je crois qu'il n'y avait personne d'incroyable hein. Juste il y avait Kobe qu'on connaît. Comment il s'appelle Le vice-commandant le euh, Yamakaji ou je, je sais plus quoi. En tout cas, il n'y avait pas vraiment de, de personnages incroyable dans la marine. Mais par contre, alors là, les pirates. On a eu Teach, barbe noire, avec son équipage. Et euh, Hancock, parce qu'il voulait récupérer son fruit. Mais en fait, le truc, c'est qu'il il voulait la tuer. pour Enfin, il avait euh, l'intention de la tuer pour son fruit. Mais après, il s'est dit non. Finalement, je la garde. Mais s'il si la tue... Et c'est qui qui va le manger Ça veut dire que peut-être qu'il a encore des gens euh, Qui sont puissants Qui pourraient récupérer le fruit Du coup au final Rayleigh qui arrive Qui met un gros coup de pression à la chance Alors des coups de pression frérot Des comme ça il n'y en a pas souvent Et puis euh, franchement incroyable Aussi d'ailleurs j'étais surpris Le SSG dont on nous parle tant On nous dit c'est bon les Shishibuka, Il n'y en a plus besoin d'eux Ils sont finito maintenant on a le SSG grâce à Vegapunk Ah t'inquiète pas Alors là quand j'ai vu Attends, faut que je revoie, faut que je revoie. La fissure qu'elle a, qu a fait, la comment ça s'appelle En plus, elle ressemble à Boa Hancock qu'ils avaient montré quand elle était plus jeune. Quand... Mais je sais pas comment l'appeler. Mais quand elle a fait une fissure, une trace. En tout cas, franchement, on voyait même qu'elle qu rivalisait avec Barbe Noire. Barbe Noire, c'est un empereur. Moi, je me suis dit, ils, ils ont l'équivalent du niveau des, des Shishibukai. Mais je vois, en fait, le truc, c'est quoi C'est qu'on a vu Barbe Noire, même sur son visage, il, il serrait les dents, il avait la pression. Tu te dis que ça se voit, il, il était pas bien. Donc, il y a eu deux, deux pacifistas spéciales. Je sais pas comment... Comment ça, ça s'appelle déjà l'unité scientifique Non, l'unité technologique, je sais plus. Mais en gros, le, le SSG, quoi. Et euh, il y a eu deux pacifistas spéciales, là, qui sont arrivés. Oh là là. Donc, moi, je pense que ça réserve du lourd. Et euh, comme j'ai vu sur une vidéo du Mont Corvo. Il y aura peut-être plus tard une guerre, une grande guerre parmi la marine pour. Euh, pour. pour euh, bah comment dire pour les bons, les, les gentils et les méchants. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, Fujitora, je vois que c'est un mec qui a qui a sa justice et c'est pas la justice d'Akainu par exemple. Akainu c'est tuer les pirates, les pirates ils sont méchants. C'est comme dans SNK parce que je suis en train de regarder en ce moment Gabi. Vous voyez Gabi Et bah elle, pour elle, les Eldiens c'est tous des méchants, des démons, elle va rien comprendre. À côté, il y a Falco. Lui, il dit non, mais tu vois, parce que, parce que lui, il a vu la conversation de Eren et Rainer. Et C'est un peu hors sujet. Mais en tout cas, tout ça pour dire que euh, Fujitora et Akainu, qui, qui, euh, qui sont opposés par leur idéologie, et même on envoyé par exemple l'adresse Non, je ne sais plus où. Mais en tout cas, à un moment, ils étaient en train de s'embrouiller euh, à l'escargophone. Et, euh, et je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver, effectivement. Une, une grande guerre. Et puis, euh, franchement, la saga finale, ça va être bien, je pense. Déjà, Marco... En plus, je me demande, il va passer où, Marco Parce que là, on le voyait avec Chance qui disent Non, t'inquiète Je ne vais pas aller dans ton équipage. Moi, c'est bon, la piraterie. J'ai fait mon temps. J'ai j'ai fini. » Mais du coup, qu'est-ce qu'il va faire de... Je sais pas. À mon avis, il sera toujours là. Et en plus, la mention de, de Ace, oh là, là ça, ça frémit dans le cœur, tu vois. Parce que Ace, c'est... Il nous a quitté, mais il y a maintenant deux ans. Et et surtout, on voit que Luffy... Enfin, je pense que... Vous voyez, c'est comme le Red Hawk. C'est le comme Red Hawk. C'est une... Comment ça s'appelle En gros, c'est la... Enfin, je veux dire, c'est la volonté de Ace qui est en Luffy. Et, et là, quand ils en ont parlé, se voit que Luffy, il a senti un truc. En tout cas, je pense qu'après tout ça, Barbe Noire, il va pas se laisser faire. Déjà, il a kidnappé. Il a kidnappé kobe Qu'est-ce que c'est que ça Kobe Kobe, c'est un mec bien, c'est le, le petit mec oh, à l'épisode 1, il pleurait. ouais, Alvida, elle va me taper, machin. Et bah ben là, c'est. Carrément, on a vu dans le chapitre, il était surnommé Kobe le héros. Le héros. Et il s'est fait kidnapper, c'est dommage. Et du coup, comme je disais, je pense que. Comme je disais juste avant, je pense que Luffy, il va. Ça, ça l'énerve. Donc, il va forcément aller attaquer Barbe Noire. Parce que là, du coup, vous voyez, il y a eu.. Euh, depuis la fin de Wano. Il y a eu Kid, Lo et Luffy. Ils sont partis sur les trois îles différentes. Et du coup, le, Lo il a eu la meilleure île. Et euh, Luffy et Kid. Kid, du coup, je pense que comme j'ai vu sur une vidéo, il va sûrement aller voir euh, Barbe Noire. Puisque il, lui, il a toujours des problèmes avec les empereurs. Entre Shanks, il s'est battu avec lui, il a perdu son bras. Euh, Kaido, il, il a voulu l'attaquer. Il a. comment s'appelle bah, Il s'est fait emprisonner tout simplement. Toujours, lui, les Yonko, frères, c'est que des problèmes avec lui. En tout cas, ouais bah je pense que, que ça va péter. Hein. Luffy, clairement, il va s'énerver contre, contre Barbe Noire. Barbe Noire qui, qui du coup, avec son équipage, il, il cherche toujours des fruits du démon. Attends, attends, attends, juste réfléchis. Quand il disait que... Ah non, non, non. Parce que je repense quand il disait euh, je vais pas leur laisser ça et tout. Vous voyez bah, Je mets la planche ici. Quand il disait je vais pas leur laisser ça, en fait, je me suis dit peut-être qu'à ce moment-là, il parlait du fruit de Hancock. Mais en fait, non, c'est le fruit de Sabo. En tout cas, voilà. Un, un chapitre fort sympathique qui m'a plu. Euh, on se retrouve aussi. Donc, la prochaine vidéo sera sur Keiju numéro 8. Sur un prochain chapitre. Parce que là, je sens qu'il y aura une guerre qui va arriver avec tous ceux qui s'entraînent. En tout cas, voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. C'était un plaisir. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Après il n'y a pas eu beaucoup de, de scènes différentes. C'est-à-dire que y il avait, y avait la scène de Marco avec euh, Shanks, la scène de Barbe Noire avec Kobe et Rayleigh et Hancock. Et puis euh, bah, c'est tout. Donc, euh, donc ouais, pas vraiment beaucoup de choses à raconter. En tout cas, voilà un bon chapitre. Et euh, prochaine vidéo, ce sera sur Kaiju numéro 8. En tout cas, portez-vous bien. Bonne journée, bonne soirée. Et salut Thank you.